Je pense qu'on peut développer des choses, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils le rencontrent. Sinon, euh, je pense pas que ça puisse fonctionner. Euh. Parce que sur Internet, tout est contrôlé, nos messages nous contrôlent, tandis que, bah, en face, euh, il voilà, n'y a pas ce chien euh, de la personne, en fait, je trouve. Bon, en fait, C'est juste des informations, en fait. C'est en fait, juste que en tu fait, absorbes juste des informations, mais des fois, tellement que tu absorbes, bah, tu peux oublier, mais... Par exemple, par exemple, si tu vas à la CAF et que tu lui demandes des questions, bah c'est du concret. Je dans ta tête, tu vas te souvenir que tel jour tu es parti à la CAF et que tu as posé telle question, donc tu vas te souvenir et ainsi de suite. Non, débattre sur internet, c'est pas la même chose. C'est plus facile d'écrire derrière un écran que, que de parler en face. Les gens, ils, ouf, ils préfèrent dire ce qu'ils pensent en écrivant, alors qu'en face, si on fait une réunion, un débat, enfin, en général, personne ne dit rien. Les gens, ils osent pas. Ils sont, ils sont plus confiants derrière un écran parce qu'on se cache derrière un pseudo. Du coup, les gens, ils prennent la confiance, ils, ils disent des choses, quoi. Si, selon moi, on peut vivre de vraies émotions sur Internet, mais ça, ça n'en passera jamais le contact humain direct, selon moi. C'était une page de, sur un boys band, donc de fans d'un boys band. Au début, j'étais toute seule. Après, on a été trois administrateurs, euh, et euh, dont une, euh, une de ces trois filles-là qui était... Euh, euh, pas très loin de moi géographiquement, et, euh, et du coup on s'est rencontrés plusieurs fois euh, physiquement, et même au-delà de ça, euh, on discutait tous les jours euh, constamment, on se racontait ce qui se passait dans nos vies alors qu'on ne s'était pas forcément rencontrés, et, euh, et tout, ça, euh, euh, tout ça, on s'en servait pour euh, créer du lien et, euh, et, euh, et comprendre euh, comment fonctionnait l'autre pour pouvoir... Euh, homogénéiser un peu tout ce qu'on mettait sur la page euh, et euh, donc, euh, donc on faisait tout ensemble en fait.